dans le combat pour l'amour, Yovi dit à Twinkle qu'il est servir de Maï pour ruiner sa vie. Yovi dit je me suis servi d'elle pour arriver à te ruiner maintenant. Twinkle demande à Kunji de l'aider à séparer Yovi et Maï. Twinkle dit à Kunji nous devons trouver un moyen pour séparer Yovi et Maï, je ne peux pas laisser Yovi détruire la vie de Maï aussi. Maï fâchée et à Twinkle très ravie de ma vie ainsi tu as ajouté des doigts dans le riz au lait habitable n'est-ce pas si c'est très bien à quel point elle en est allergique. Et Twinkle répond pourquoi devrais-je faire du tort au mariage et au bonheur de ma sœur. Tu es complètement aveugle à cause de péter sentiments. Et Youvrage dit à Maï est-ce que c'est si important que ma maman t'accepte et qu'elle ne le fait pas.